Salut les barbus, et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Grande du Barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 135, et qu'est-ce qu'on va faire On va fabriquer des boîtes à lire. Allez c'est parti Dans le dernier mini épisode, je me suis fabriqué une toupie, où j'ai mis sous table ma super défonceuse. Et tout ça justement pour travailler sur les boîtes à lire pour la mairie d'Anthony. Ces boîtes à lire sont la première réalisation du budget participatif d'Anthony, où les habitants suggèrent des projets qui sont ensuite votés et réalisés. La phase de prototypage n'a pas été documentée. Ici, je vais vous montrer la phase de production à base de matériaux récupérés à plus de 90%, au commençant avec du plexiglas récupéré dans un musée que je retaille aux dimensions approximatives. J'utilise ensuite ma toupie faite maison et un gabarit pour reproduire en plusieurs exemplaires les différentes formes qui seront utilisées pour réaliser les boîtes à lire, comme ici les deux parties en plexiglas de la vente de la boîte à lire. Le contreplaqué pour réaliser la face avant et arrière de la boîte est lui aussi du matériau récupéré que je découpe sommairement avec ma scie sauteuse avant elle aussi de passer sur la toupie pour faire une copie exacte du gabarit. Les boîtes à lire vont être installées dans cet endroit d'Anthony, 6 avec 3 boîtes et 1 avec 2 boîtes, ce qui veut dire 20 boîtes hexagonales à réaliser pour ce premier batch. Je prépare les 3 premiers modules, donc 9 boîtes à construire. Après avoir utilisé un peu la toupie, je dégage le plus de matière possible, aussi bien avec la scie sauteuse que la scie à ruban pour épargner le plus possible à la toupie et sa fraise à copier, donc je découpe au plus proche du trait sans le dépasser. Je m'occupe ici de la petite fenêtre en plexiglas avec le gabarit attaché avec du scotch double face. Quand je suis sur la toupie, j'essaye d'être toujours présent mentalement et de me concentrer sur l'emplacement de la fraise et de mes doigts pour éviter tout accident malheureux. légèrement le réglage de ma défonceuse. Pour découper le plexi, je baisse la vitesse de rotation puisqu'elle avait tendance à faire fondre le plastique plus que le découper. Avant de m'attaquer au grand panneau de plexiglas qui forme la porte de cette boîte à lire. Ces quelques découpes ont mis à mal, ma fraise à copier achetée à bas prix sur le web. Donc je me suis décidé à investir dans une fraise plus grosse, plus chère et plus solide, qui nécessitera quelques ajustements de gabarit mais risque de me simplifier la vie sur cette production. Et effectivement, elle est d'une efficacité redoutable. On continue la prod et on finit de préparer les 9 faces avant en contreplaqué. Pour maintenir le gabarit, il existe pas mal de moyens, scotch double face, clou mais ici pour m'assurer que le gabarit ne bouge pas et pouvoir le défaire et le remettre, j'ai choisi de mettre quelques vis. la plaque arrière, elle aussi en contreplaqué, est un hexagone de 60 cm de large. Donc je trace et forme le gabarit pour le futur fond des boîtes. Bon, on le voit pas ici, mais j'ai refait le gabarit, je m'étais un peu planté sur la géométrie. Et ici aussi, pour la plaque du fond, même méthode, je découpe grossièrement à la scie pour ensuite attacher le gabarit et faire la coupe finale à la toupie et avec ma super nouvelle fraise à copier. Maintenant que le plexiglas, la face avant et arrière sont prêts, on va s'occuper des côtés, et là aussi c'est de la récupération. Un vieux plancher en chêne qui vient d'Aubervilliers et qui a été collé en plaques que je découpe ici à la scie à onglet. Je découpe donc les six faces à un angle de 30 degrés, je mets en place mon arrêt pour faire les découpes toutes à la même taille avant de découper la hauteur à 30 cm sur la scie sur table. Maintenant que les côtés sont prêts, je vais poncer l'intérieur tant qu'ils sont accessibles et ça avant le collage. D'abord avec un grain 40 puis un grain 120. J'en profite aussi pour donner un coup de ponçage sur la face intérieure du panneau arrière qui lui aussi sera difficilement accessible après collage. Pour assurer un collage parfait ou presque, je rajoute des pieds à mon gabarit pour pouvoir positionner les côtés plus facilement. Il est temps de préparer le collage, je marque donc l'épaisseur du contreplaqué sur les planches et les scotch deux par deux avant de faire un assemblage à sec histoire de se préparer et d'éviter un maximum de surprises pendant le collage. Tout est prêt et semble bien s'aligner, on va pouvoir procéder au collage avec de la colle polyuréthane en tube. Première fois que j'utilise ça, une colle qui gonfle et qui devrait résister aux intempéries. C'est une colle qui prend relativement vite donc j'ai quelques minutes pour tout mettre en place. Le fait d'avoir fait un assemblage à sec m'évite de paniquer et globalement le collage se passe pas mal du tout. J'ai laissé la colle sécher toute la nuit, je peux enlever les sangles et une chose auxquelles je n'avais pas pensé le module est collé sur mon établi. Ouais je sais c'est ballot mais on fait des erreurs et on corrige. Après avoir libéré le module de mon établi, je prends mes ciseaux à bois pour enlever les bavures de colle PU. J'ai clairement mis trop de colle et j'aurais dû enlever le surplus après assemblage. Là aussi, on apprend. Dernière phase de cette première partie de construction, le ponçage de la surface externe, d'abord en commençant par le fond du module, puis chaque panneau. la structure du premier module est finie, reste encore pas mal de travail de collage, ajustement et finition mais ce sera pour un prochain épisode je pense C'est la fin de la première partie de cette construction de boîte à lire pour les amis de la mairie d'Anthony puisque ces boîtes à lire ont été votées via le budget participatif et sont réalisées par moi mais par aussi d'autres gens de la Padaf puisqu'il y a Johan qui fait le piétement en métal et les aminches de Pimp Your Waste qui me fournissent les matériaux, c'est à dire le plexiglas, le contreplaqué et le chêne qui, tout, tout ça, est récupéré, recyclé et réutilisé pour fabriquer ces boîtes à lire. Ces boîtes à lire, il y en a plusieurs à fabriquer, il y en a 20 en tout, et comme vous avez vu, j'utilise des gabarits qui ont été fabriqués lors de la phase de prototypage. La phase de prototypage, malheureusement, elle n'a pas été filmée, elle n'a pas été documentée, parce que je n'avais pas le temps, mais je pense que je reviendrai sur cette phase de prototypage, peut-être avec un autre projet, dans un autre, euh, dans un autre épisode. Vous voyez donc l'utilisation de la toupie de la défonceuse sous-table, qui ici, grâce au gabarit, permet de refaire des répliques exactes à chaque fois d'éléments qui vont être utilisés dans la fabrication de ces boîtes à lire. C'est un outil qui est super pratique, qui est super dangereux, mais qui est super pratique, si, vous, si ça vous intéresse, j'ai fait un mini épisode où je mettrai le lien dans la description, bien évidemment. Quelques petites remarques autour euh, de toute cette fabrication. Mais La phase de prototypage et la fabrication des gabarits est essentielle, puisqu'il permet vraiment de passer en prod de façon très très efficace. Le meilleur achat que j'ai pu faire, c'est cette nouvelle fraise en diamètre 12 mm de chez CMT une fraise à copier euh, qui permet vraiment d'être super efficace aussi bien sur le plexiglas que sur le bois. Il reste encore beaucoup de choses à faire, euh, il reste à faire des collages, il reste à faire la finition, il reste à faire l'ajustement entre le plexiglas et le bois et ça ce sera dans le prochain épisode. Quelques petits trucs euh, à droite à gauche, petit fail de <rire> de la boîte qui est restée collée sur mon établi. J'ai dû arracher un bout de l'OSB de mon établi, ça n'a rien de dramatique. À partir de maintenant, bah, je vais protéger ça pour éviter que ça colle mon établi. Alors la colle PU, c'est super génial, par contre, ça reste sur les mains. Euh, donc euh, deuxième chose, j'utilise des gants. Et voilà, euh, dans le prochain épisode bien sûr, plein plein de choses sur les finitions.